Bonjour à tous, c'est Madame Irma. Aujourd'hui, je vous présente le scorpion du 24 octobre au 22 novembre. Signe d'eau, le scorpion est de nature contradictoire. À la fois l'eau et le feu, la force de vie et la mort. Le scorpion est idéaliste. Têtu, il sait se montrer fidèle. Sincère et généreux avec ses amis. Homme ou femme, il ne pourra jamais aimer quelqu'un qu'il considère comme son égal. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir.